Kili, c'est une appli ludique et éducative pour les enfants jusqu'à 10 ans. Des histoires à regarder avec les héros de l'école des loisirs. Loulou, Cornebidouille, Simon, Elmer et tant d'autres. Des histoires à écouter pour rêver en grand. Des ateliers créatifs, bricolage, recettes de cuisine, leçons de dessin. Les héros sortent des livres, coloriage, jeux, découpage. Kili offre tous les plaisirs de la lecture dans un univers 100% sécurisé et sans publicité. Dans Kili, l'utilisation est encadrée avec des parcours, un contrôle parental et une gestion du temps d'écran. Kili, l'appli des enfants de l'école des loisirs pour seulement 2,99€ par mois. Kili, l'application pensée pour les enfants qui rassure les parents.